Tess peut être sympa. C là c'est cool. Tess est cool. Je oh, j'ai pas le temps de cliquer. Je crois que j'aurais pris Tess. Mais en fait, j'ai hésité avec Tess. J'ai hésité aussi là c'est Tess. Après, là, ça pique Nonoeil. Hein. Ça pique toujours celui de gauche quand on n'a pas le temps. Mais euh, Nonoeil est OK vu qu'il n'y a pas mecha. J'avoue que s'il y avait eu mecha, Nonoeil aurait vraiment pas été un bon perso. Bon, non, non, c'est sûrement plus rigolo que Tess en vrai. Ouais, mais Tess avec Murloc ça marche pas forcément parce que. Le truc c'est que Murloc ça compote. Murloc n'a pas toujours Bran. Peut-être on fait pouvoir, c'est peut-être mieux, non? Euh, le truc c'est que ça compote, donc en fait si tu joues euh, Tess et qu'en face tu joues des Murlocs non branés mais qui peuvent être forts à base de gonfles ronds, voyants etc ou boss écailles bon, En fait juste tu peux pas leur voler ça parce que c'est trop faible Et en fait eux ils ont quand même un beau board Donc, euh... donc non pour le coup Tess c'est pas quand il y a murloc. Tess c'est bien quand il y a les gros, quand il y a les gros LM, quand il y a les, les, les Nagas, quand il y a les big en fait Quoi quand il y a des démons aussi, tu voles des terre Quand il y a des démons, les gens ils, ils rushent un peu gangro. Est-ce qu'on veut un petit loulou comme ça En fait, pas forcément dans ce spot, mais pour le prochain tour. 3 plus 2. Franchement, ça me déplaît pas, je crois. Ça nous fait quand même 3 créas. Alors après, elles sont pas dingues, mais Mousse, on... c'est quand même une bonne carte. Merci Titoon pour le Prime. Le jeu... Merci beaucoup. Comme ça. Le jeu est devenu meilleur. Le jeu est pas devenu meilleur avec les nouvelles cartes et quêtes. Le jeu est pas devenu meilleur. Comment ça Le jeu est pas devenu meilleur. Ah, meilleur, euh, ça c'est propre à chacun. Hein. Moi par exemple, j'aime pas Fortnite. Bah, si demain tu sors plein plein de nouveaux patchs sur Fortnite, bah, je vais toujours pas aimer en fait. Si t'aimes pas BG, t'aimes pas BG. C'est pas... Pas... Pas... pas très grave. Est-ce que c'est bien ce truc là quand vous vendez serviteur, découvre un serviteur de niveau 1. Ça améliore à chaque tour. L'éclaireur impatient. Je suis pas sûr que ce soit très bon. Enfin, là, je pense que c'est bon avec Silas. Je pense que c'est bon avec des persos tempo. Et je pense que là, avec Noneuil, euh, je suis pas sûr que ce soit très bon. Mais en vrai, je pense que c'est une très bonne carte. Il ouais, faut être patient avec lui. On va juste faire ça et pouvoir. Euh... Je pense que c'est ok. Oh, c'est pas mal ça. Oh, j'ai menti en fait. Il y a bon squad. Vous vous On peut quand même gagner vu qu'on a une 4-4. C'est pas parce qu'on joue pirate et il faut forcer pirate. Enfin, c'est pas parce qu'on joue non-œil plutôt qu'on va jouer pirate. Hein. Bon, a priori, on va jamais perdre avec une brute. Ça dépend après la quête. Euh, à la fin de votre tour, donne à un serviteur le plus à droite. Un montant d'attaque égal à vos PV manquants. On va prendre les actualisations en vrai. Hein. Surtout avec l'ardeur, ça peut être sympa ça. C'est quoi le spot Ça fait 6 mana 3, 3, 1. C'est ok Ça. Ça. Ça. Ça. Ça. Écoutez, on a fait une Omu Curve ou une Toki Curve. C'est-à-dire qu'on a up sur, les... sur le Tour 4. Ou alors une Gif Curve, en somme. Hein. Mais Gif Curve, ça nécessite de up avant. Mais... Avec une bonne, une bonne texture. Ça me plaît. En plus, ça, ça invoque des serviteurs. C'est rigolo avec ça. Ça va aller vite. Ça va aller vite. Ça va, ça va aller, quoi. Et ouais, faut pas... En fait, pirate... Vous savez pourquoi j'ai triplé tout de suite C'est pas forcément pour la tempo. C'est pas forcément pour euh, économiser mes PV. Et c'est parce que... je Bon, moi, Neneuil, j'aime bien, mais c'est pas mon perso de cœur. J'ai pas, pas énormément fait de théorie sur Neneuil, et dès qu'il y a Neneuil, je force pas Neneuil. Par contre, euh, j'ai un très bon ami du nom de Jojo Seb, qui lui joue tout le temps Neneuil, et c'est probablement le meilleur joueur français de Neneuil, qui m'a dit une fois Avec Neneuil, les tavernes 3, les taverne, les taverne 3 sont presque meilleurs que les tavernes 24 5 Et il faut vraiment pas hésiter à, à tripler dans la 3, à tripler dans la, dans la 4. Donc voilà à ce moment là je me suis souvenu de ça Et je me suis dit c'est vrai qu'avec tous les autres persos On aurait attendu on serait allé chercher une 4 Jamais une 5 mais une 4 Et là avec pirate on peut aller chercher la 3 Bon là on n'a pas eu pirate mais vous voyez l'idée La bataille fait vraiment rage dis donc On va hop non Après il y a ça qui est pas mal avec la quête. Alors ça et ça un peu bizarre Merci TLK pour le Prime C'est gentil merci beaucoup c'est super sympa Et merci à JSNK. Merci beaucoup, merci à vous. Je pense que je vais up et. Euh... Ou bon alors on essaye de jouer un peu plus avec la quête. Après, on a ça et ça. C'est pas mal en vrai. Je sais pas trop. Ça me plaît, hein. Ça, elle est cool cette quête. Hein. Faire des actualisations pratiques. On invoque pas mal de serviteurs. Non, je crois que... Ah, j'hésite. J'hésite parce que je perds une pièce On va le faire, je crois. Oh putain. Je pense qu'on a des chances de gagner, donc je vais mettre la 12-12 à la fin pour essayer de trigger Clandera. J'aurais même pu mettre Clandera en deux. La tempo d'abord, ouais. Bah, en plus, on a 37. On commence à être bas en live. En tout cas, dans, dans, dans la méta, 37, c'est pas très très haut. Nice. Merci, Johan. Johan 20. Bon courage pour cette session. Merci. Merci beaucoup. Ouf. Là, voilà, on a un très Après, on va sûrement juste euh, up et ça. Et on fera le Dribulubulu. Ou oh, oh, à moins. Pff, ah, j'ai envie de Dribulubulu sur le tour. Euh, sur le tour 5 pour l'ardeur, peut-être. Après, je pense qu'on est bien. Ça, c'est un perso qui n'existe pas. Ou bon, moins que ça a été EP. Non, ça n'existe pas. Ah, quoi que ça existe si jamais il. il active sa quête. Je pense que c'est le play quand même. En quoi, ouais, prochain temps on fait double pipe. Pipe. Merci Nexo, 9797. 97. Merci beaucoup, c'est super généreux, merci infiniment. Merci du soutien. Ça m'aide beaucoup, sachez-le. Euh, un abonnement... Euh... Un abonnement, quoi. <rire> J'ai pas quoi dire derrière. Non, mais En vrai, un abonnement, j'essaie de comparer qu'est-ce que pouvait apporter un abonnement dans ma vie. Mais genre, un seul abonnement. Vous voyez, très précisément. En vrai, un abonnement, ça change pas grand chose. Mais par contre, 1000 abonnements, ça me permet de continuer mon activité. Et un sub, ouais, non, j'avoue que ça change pas, à BZ. <rire> Après, ça fait très plaisir. Mais petit à petit, vous voyez. Un tiers d'un kebab Ouais, mais c'est pas. Ça vous vous en foutez, j'essayais de comparer par rapport à un truc de mon activité, vous voyez. Parce que l'objectif c'est de, moi mon objectif c'est de continuer de travailler. Et ce qui me permet de continuer de travailler c'est les abonnements. Sans abonnement je ne... je ne peux pas continuer à bosser. Bon, on est à combien 14 sur 16. qui. J'aime bien il moi. En vrai Tony est cool mais il faudrait trouver le... Lardeur quoi. On va prendre Tony quand même je pense. Ah, Je pense qu'on est bon, est... enfin on est bien c'est pour ça que je prends Tony mais... Ouais c'est strong ça. J'achète ça. Waouh. Pas mal hein. Je Le fait maintenant en vrai. c'est gros, c'est cool hein. <rire> La chance est de mon côté. Engagez une recrue tant que vous le pouvez. Non C'est nul hein. enfin on s'en fout hein. C'est très sympa mais c'est le bait D'un enfant de 4 ans Moi j'ai 5 ans et demi donc euh, Je me fais pas bait Merci Materia 7 pour le Prime, merci beaucoup C'est gentil, merci à toi, merci Draxt Draxt X6, merci à toi Merci beaucoup, c'est très très gentil Merci d'exister, beaucoup Bon après c'est un peu chiant que ça adore ça mais... On a rafle l'or c'est pas si mal. On va bah, up là il nous faut des larders. Ah oh, non on avait le triple libelu. Oh waouh drôle. Trop drôle trop drôle. Je garde eux parce que bah déjà ils combattent avec ça, mais surtout ils combattent avec Tony. Pour activer euh, Tony. Oh, c'est pas mal ça. En vrai, lui, il tient la baraque. Hein. Bon, a priori, je me suis je, décidé de jouer euh, pirate. Hein, bah, je pense c'est pas mal quand même comme archétype. Et... Bah, en fait, c'est pirate, c'est bien... Mais c'est pas parce qu'on a Tony qu'on va essayer d'avoir l'ardeur. Par contre, quand on commence à avoir deux forbans, un Tony, et surtout cette quête, qui marche très bien avec l'ardeur, ça donne envie. Merci Warben pour le Prime. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci à toi. Ça marche trop bien ça en vrai. La compo Exodia, ça existe toujours? Non, c'est trop facilement comptable. Vous vous bien. Bon, on est devant. On oh, va bah, tuer le, ce garçon. Bon. A priori, on devrait dorer la 4-6, donc ça c'est plutôt cool. Enfin, euh, la 4-6, la 8-12 maintenant. Très très forte. C'est quoi ça, Quista Lambe volée. Joue 12 Molloc ou Naga, ça a l'air un peu chaud. Ouais, a priori c'était un peu chaud. Prenons un joli T8. Tony, Tony, Tony Euh, non, l'ardeur, pardon, j'ai pas dit Tony. Énorme. En vrai, avec ça il ouais, faudrait les Ah en plus c'est protégé. Goat, goat, goat, goat, goat, goat, il ah, y a lui aussi lui qui fera toute la différence. pas mal lui on va pas le faire maintenant je pense ah, on se lance des ah putain mais ça peut dorer lui faut jouer ça attends il a ah ils ont boubou tous il a boubou lui ou pas oh. il la tonne lui hein je vais le mettre first et ça ensuite ouais parce que nous on veut dorer l'ardeur on veut pas dorer un ogre un yoogre un, un, -ogre. <rire> un -ogre. nice Aha, counter ah counter ah c'est bon tiens bim vengeance ouf Elle la que tout commence. En plus, lui, il a boubou. Ah non, il a pas boubou. Mais j'avoue qu'avec ça, c'est cool d'avoir boubou naturellement sur les... Enfin, pff, en vrai, on s'en moque parce que... C'était lui qui compte, mais... Oh, waouh Ça, oh, on vire. Hein. En vrai, on peut virer les bébés, hein. une pégue, Ah, j'aime bien ça, ouais. J'aurais Je sais ça a du sens, mais je pense enfin, que c'est pas horrible. Par contre je pense qu'avec euh. On va faire ça quand même. On a toujours un peu de stats. Un serviteur de perdu, une pièce d'or de gagnée. C'est là lui. Engagez une recrue tant que vous le pouvez. La chance est de renforcer. Un serviteur de pernu, une pièce d'or de gagner. Ah bah voilà. Hey. Une de ces wow, ça va faire de ah, j'ai bugué. Ah, ah, ah, ah j'ai bug... <rire> <'ai> bugué. À... <rire> j'ai vraiment bugué à la fin. Ah, pas grave. En fait, l'idée, bon, en bon, gros, le, le play c'est ça, mais c'est de mettre Pierre un peu à la fin pour que Tony. Bon, il survit, mais. De ah, toute façon, il ne tue rien, le gars. C'est vraiment pas d'effort. Et en gros, ouais, l'idée, c'était que le Tony puisse proc dans Peggy, mais c'est pas très grave. Ah, trop zut. C'est pas très grave. Hein. En fait, j'ai failli geler pour Heroin Altruiste, mais je me suis dit, j'ai besoin de quand même d'un deuxième larder. Ok. Oh la combo Oh la combo, c'est ce ça Oh il y aura une vengeance plus tard, hein. je vous le dis. Hein. Ouais, euh... Je prends, je prends quand même ça, ou alors on s'en moque, je pense on s'en moque. En fait J'aimerais bien trouver le... Après c'est pas grave, je vais le virer, hein, mais... Euh, attendez, on va virer ça quand même. mague des trucs de ces recrues. Pour la justice. Pour la justice. Ah, là, là, là, là, là, là. Beau, ah, pile poil ce que vous recherchiez. Ça me ça, ça va Vous vous amusez bien les petits enfants <rire> Oui monsieur le capitaine Capitaine capitaine Je vous ai dit Neneuil c'est incroyable Merci Bob au fait de m'avoir fait Parce que c'est Bob hein, qui m'a donné Neneuil hein. Je voulais pas ça moi au début En vrai c'est tellement bien avec ça Franchement t'as des boubous naturellement Bon par contre maintenant il faut que j'achète les héroïnes Bon vous connaissez la musique hein. Héroïne baron bah Quand j'ai le setup, ouais, la game est pliée. Mais surtout moi, quoi. Ah. Pas dans le sens, je suis le meilleur du monde. Hein, mais dans le sens, ce setup-là, je l'ai quand même poncé, quoi. Donc, normalement, je me trompe pas. On aura besoin de ça, oui, je pense. Bon, il faut quand même des pirates, hein, sinon. On va perdre des pièces. Je peux pas l'acheter, lui. J'ai envie de faire des tours euh, piécés. Quand oh, même. What the fuck? Et le jeu là le goût de la dépêche. Ah je vais le virer ce baron, hein, je veux détourpierser. Le fléau va vous consumer Sérieux là Ah oh vous passez à la tête supérieure. Ça sert à rien. Hein. Je perdre des... Ah, voilà. Euh... Voilà. C'est quoi ça, à chaque fois que ce serviteur attaque À vos pirates C'est On veut butin Voilà, maintenant, on va reprendre les... Euh... Les héroïnes, les choses comme ça. Je suis yes, oui, le fléau des mères. Voilà ah, ah, ça, c'est quoi On peut mettre ça, non Je vais lire la carte Chaque fois que ce serviteur attaque Ah je pensais que c'était un serviteur pirate Ok dark, dark, dark. Oh, incroyable Vanessa C'est Vanessa En vrai elle est forte hein. Découverte taverne 5 C'est incroyable Voilà hein. bon, j'ai un setup de Jésus Mais en vrai si t'es pas Jésus C'est bien Faut bien Ah, il faut quand même faire de la stat. Hein. On veut butin. Ah non, mais merde, pourquoi je garde Vanessa Moi, je suis con. Yoko. Oh non. N'est-ce pas Dans son. Beaucoup de qui Beaucoup de qui brillent. C'est rigolo la boule de cristal là. C'est la boule magique en fait, c'est ça. Manana, manana. Manana. Ça me fait une belle jambe. Dansons Pipe! Ah, mais il reste 62 secondes. Comment c'est possible? Oh, oh c'est gros ça! Je vais le jouer lui. Ah, il a Boubou naturellement. C'est énorme. Ah, il me plaît lui. Dans son presque qui va grossir ouais, ouais, et la vie ouais, je, je les vole aux adversaires comme ça ils n'auront pas, pas ça ils n'auront pas ça non plus parce que je suis un enfoiré <rire> t'as pas ça non plus un pilleur Comme ça ils ont pas de mounted Et comme ça je joue 100% 450 pièces dépensées en un tour T'as compté ouais. Si c'est vrai t'es un génie hein. T'es perceval hein. Sympa en vrai. Franchement, l'idée du gars, c'est qui ce gars C'est Daywen. Franchement, c'est super sympa. Sneed avec ça. Après, t'es pas sûr d'avoir ça avec Sneed. Mais en vrai, très très très intéressant. Vous notez cette combo. C'est important de se nourrir un petit peu des, des bons plays adverses. Bon, là, nous, on a la meilleure compo du jeu. Mais en vrai, c'est très très sympa. Ah merde, je l'ai vendu au moment et j'ai pas eu la boubou divin, c'est trop bizarre. Je pensais que c'était stacké en fait. Vous voyez ce que je veux dire Oh c'est pas très grave hein. On veut butin un... Watch it, Watch it, watchez, watchez, Celui-ci ne me plaisait pas <coughs> non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Ça va faire de bon dégât Ah je vois ce que vous voulez faire. Un serviteur de perdu, une pièce d'or de gagner. Prenez quelques copies supplémentaires. Le PNJ le dira. Pas mal du tout, pas mal du tout. Ohé! Yeah. Et 40 mana quand même, c'est pas mal. Hein. Je peux faire mieux en vrai, mais je suis un peu timide. Y'en a encore il <rire> <rire> le gars, il joue même pas 0%, il joue moins 100% Eh <rire> hey, franchement c'est pas mal hein, 3 mains de petite doré en main. J'ai mon 9 Monty dans main. T'as vendu l'ardeur Ah j'ai vendu l'ardeur Ouais c'est un cadeau, cadeau. <rire> mais ouais mais ça bugué là franchement. Magnifique. Ah c'est vrai que j'ai vendu l'ardeur mais... C'est un BM hein C'est un next, next BM, next level BM Magnifique. Presque un peu facile, mais...